Bonjour et bienvenue sur Planet News au cœur de l'action tous les mois. France, un garçon de 11 ans met le feu à une voiture en se rendant à l'école. Le jeune homme va être convoqué devant le juge pour enfants pour cet incendie ayant détruit une Renault Modus. Bon, ce n'est pas très grave, ça fera une Renault de moins sur les routes. Jeudi après-midi, un homme de 50 ans a été interpellé par les policiers dans le Nord-Pas-de-Calais. Cet homme se baladait nu dans la forêt et souhaitait faire l'amour à la nature. Une jeune femme de 19 ans était passée en garde à vue après avoir mis un coup de tête à une contrôleuse de gare à Montpellier. Sans doute la fille cachée de Zidane. Après la fin des Grid Girls en Formule 1, cela pourrait être la fin des hôtesses au Tour de France. En effet, l'organisation y pense sérieusement. Féministe de merde 2 millions d'euros pour le vainqueur de Roland Garros en 2018. Je vais changer de métier moi. Hein Paul Le Guen a été limogé du Butrasport mardi matin. Il a perdu 7 de ses 11 matchs en 2018. L'équipe occupe actuellement la 13e place du championnat et s'est notamment fait exploser par le Galatasaray 5-0. Tout de suite, une courte page de pub. Vous ne savez pas si vous devez mettre vos parents à la maison de retraite C'est très simple. Ils disent Facebook, Amsterdam, il est temps de les apporter à la maison. Blague de vieux. Tu as envie de savoir combien tu as d'abonnés sur ta chaîne YouTube Abonne-toi Alexandre Morales et tu verras tes abonnés. People. Kim Wilde croit aux extraterrestres et pense qu'il nous observe. Brad Pitt est-il toujours célibataire J'en sais rien, mais moi en tout cas je le suis. Sortie cinéma. La parodie de Taxi. Taxi 5 la relève et sortie au cinéma le 11 avril. Monde. Etats-Unis. Une étudiante a été virée de son équipe de basket après avoir retweeté Planet News. Toute la rédaction est de tout cœur avec toi. L'Australie participe pour la quatrième année consécutive avec Jessica Mowboy. Oui, l'Australie fait partie de l'Europe maintenant. Voilà pour la fin des news, prochaine édition le 15 mai. À bientôt sur Python News, au cœur de l'action.